Nous sommes ici sur un nouveau chantier aux trois Ilets, un complexe avec deux villas et un immeuble pour lesquels l'architecte nous demande de proposer des luminaires assez simples dans le but de location saisonnière. Sur ce chantier, il y a quand même deux parties à voir. Il y a une partie extérieure avec les luminaires qui sont intégrés à la façade. Donc on aura effectivement des luminaires qui mettent en valeur justement cette façade. Et après, on a toute une partie un peu déco avec des suspensions, avec des lampes sur pied, avec des lampes de bureau pour amener un petit caractère assez sympa à cette location. Sur des espaces extérieurs, il faudra vraiment faire attention à ce qu'on a. Sur des parties assez ouvertes, on aura de la charpente apparente. On va travailler sur des luminaires assez imposants, des suspensions qui euh, marquent la présence de la lumière. Sur des endroits, table de repas, sur des salons, on va venir prioriser des lampes sur pied. On va venir prioriser un éclairage fonctionnel sur la table pour avoir suffisamment de lumière. Et puis vraiment, il ne faut vraiment pas négliger la partie jardin, l'espace extérieur, où là, un éclairage paysager sera toujours mieux adapté pour pouvoir vraiment mettre en lumière votre jardin.